Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'écriture de ce tome 2 Je dirais qu'il s'est imposé dès la fin, en fait, de l'écriture du voyage de Pénélope. En fait, le voyage de Pénélope racontait l'histoire de quelqu'un qui s'en va, de quelqu'un qui part, qui décide de quitter son port d'attache. Alors, évidemment, c'est d'abord une rupture, une rupture amoureuse, professionnelle, mais c'est surtout la perspective de partir. Et en fait, en terminant l'écriture du voyage de Pénélope, je me suis dit, mais finalement, que se passe-t-il une fois qu'on est parti et donc à peine j'avais terminé mon document que j'avais déjà envie de me poser une autre question d'ouvrir à une autre problématique qui est vraiment celle de une fois qu'on est parti à quoi donne ton essence donc finalement le, les chemins du possible sont nés euh, dès la fin du voyage de pénélope avec cette nécessité d'après la suite de passer à la construction alors comment ai-je réfléchi aux thématiques euh, de l'amour de la naissance du deuil euh, de la jalousie parce que je crois que ce sont des thématiques très présentes dans toutes les vies ce qui m'intéresse toujours dans quand j'écris et ce qui m'intéresse aussi intimement c'est l'universalité, en fait, des thématiques. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel que de parler de la naissance et de la mort euh, Je crois que j'ai un, un véritable sujet d'écriture, mais aussi un véritable sujet de pensée, et je crois qu'il est commun à beaucoup d'entre nous, c'est vraiment la naissance la mort est ce qui se passe entre eux est ce est ce qu'on tente de faire au milieu. Donc j'avais envie d'aborder des grandes crises de vie et par crise, c'est pas une connotation négative. Ce sont vraiment des moments de transformation, des moments de passage. Or, la maternité est un passage euh, le mariage est un passage le deuil est un passage et non seulement c'est intéressant parce que narrativement ce sont des passages très forts à décrire qui montrent que le personnage on, on voit le personnage se transformer on voit le personnage se questionner mais en plus ce qui me semblait pertinent c'est que c'est aussi dans ces moments là que la philosophie a quelque chose à nous apporter c'est aussi dans des moments de très forte intensité qu'on se relie à des pensées qui nous précèdent et qu'elles peuvent être pertinentes et peut-être nous accompagner et nous faire du bien alors comment je choisis les philosophes qui apparaissent dans mon livre pour celui ci pour les chemins du possible j'avais envie de faire des philosophes notamment du 20e siècle pourquoi du 20e siècle parce que c'est un siècle où dans le chaos euh, dans le chaos total, dans la barbarie, dans l'innommable, et eh bien pour autant on a eu des systèmes philosophiques qui ont construit. Donc comme ma question était celle de « à quoi donne ton essence naissance ?» après le chaos, après la fuite, et eh bien il fallait des philosophes qui indirectement dans leur pensée ont aussi répondu à cela. Ont, malgré tous les malgrés réussi à bâtir des systèmes de pensée donc j'avais envie du 20e siècle première chose j'avais envie de philosophes de système c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs certains qui ne sont pas tout à fait philosophes comme claude lévi-strauss qu'on rencontre freud qu'on rencontre le cercle de vienne qu'on rencontre ferdinand de saussure donc des pensées très fortes qui sont vraiment euh, marquantes et et dans mon processus d'écriture, il y avait aussi quand même une donnée qui est indéniable dans les chemins du possible, c'est la donnée qui était déjà présente dans le voyage de Pénélope, mais qui est importante pour moi, c'est la donnée du voyage. Donc il fallait aussi des philosophes qui s'incarnent en un lieu précis donc taureau à boston euh, voilà saussure à genève Vienne le cercle de vienne avec Wittgenstein donc il y avait ce double rapport de les mettre dans un ancrage qui me permette aussi de nous de nous balader de parler d'architecture de montrer que le lieu est aussi impactant pour la pensée que le lieu en fait nous raconte quelque chose sur la manière dont on perçoit la pensée et dans mon processus d'écriture, je commence toujours par une architecture au brouillon, hein, à la main, au stylo, où je mets euh, le philosophe que j'ai envie de traiter, où je mets le lieu, où je mets quelques éléments narratifs indispensables pour le personnage et puis pour qu'il y ait un fil conducteur. Et puis le reste, bah, c'est le jaillissement sous les doigts, sous le clavier alors est-ce qu'on peut attendre un tome 3 c'est une bonne question je crois que pour le moment euh, j'avais envie justement alors on a commencé on a rencontré pénélope quand elle avait 30 ans on la retrouve elle en a 35 euh, sans doute Qu'un jour j'aurais envie de poursuivre avec ce personnage pas tout de suite euh, j'ai pas eu l'envie justement immédiate de me replonger dans l'écriture et de continuer l'aventure avec elle je crois que j'ai besoin moi même d'aller explorer d'autres choses et puis moi même de de non seulement d'un point de vue philosophique mais aussi d'un point de vue littéraire d'un point de vue d'écriture mais euh, je, ne, je ne certifie pas qu'on va pas la retrouver un jour parce que je crois que que d'autres questions vont s'imposer. Et je trouve ça assez intéressant d'observer un personnage à différents moments, justement, de la vie. Et on, a, on quitte Pénélope, elle a 40 ans, elle a encore beaucoup de choses à vivre.